Jeux olympiques de la jeunesse qui vont avoir lieu en 2026. Et lolo euh, je ne vois pas que les fédérations paraissent à l'école. ont au moins une médaille, ne serait-ce qu'une médaille de bronze en 2026. Pour dire qu'une victoire se construit, elle ne se décrète pas. Pour les autres, ils ne se font pas. Ils ne se font pas. Ils ne se font pas. Je ne te parle pas du fond de jeu, là on est peut-être dans l'environnement. Tu as un problème avec actuellement le fond de jeu de l'équipe du Sénégal, mais quand même, on peut, tu peux discuter de l'environnement. Je discutais avec Benakarik. Environnement, quel environnement Environnement, que on se tirait dans les pattes. Ils des qui Il faut que Sénégalais mais si no pas le même objectif. même ben, objectif. de En tant que journaliste, a Donc j'ai vu comment en, kapak, Depuis 2008, la Coupe d'Afrique, l'année d'autre, Coupe d'Afrique c'est fini, le Sénégal fouillé, le ce matin. Cela 2008 c'était au Ghana. Mm. Il m'a dit du ouais, qui nous 2009, 2009 en Côte d'Ivoire, Abdallah Fofana, j'étais conseiller comme chef de cabinet du ministre Notre capacité nous, Sénégalais, si bien. nous sommes comme ça. nous comprendre, nous parce que si que ça, ouais. Tes premiers ennemis, tu ne sont pas les Maliens, tu ne sommes pas les Guinéens. Ça, ça commence par être les gens de chez toi. C'est ce que dans notre football. C'est ce que tu dis. joué, tu as tenu, tu gagner ce n'est pas vrai justement pas vrai. Justement, tu tu tu tu <rire> <rire> C'est toi Je suis réceptionné à un grand monsieur du football, Gandou, docteur que Mais il y a des gens qui ont Il y a Il était je, que je salue, D'ailleurs, si, si nous final, contre l'Algérie, il y a quelques francs, le gars. On laisse cette 35 Oui. 0 but. 35 francs, 0 but. Oui, le on insulte comme ça le football africain, de, de, de mali mali le mali c'est du solide des équipes équipes comme proverbe coupe d'afrique décrié mais nous tout le monde sait que tu es la meilleure équipe sur le papier, le papier. Oui. sur le papier sur le passport. papier gars le, le bloc bas important dans le, le bloc bas nous football tout le monde sait comment entre nous algérie je sais comment tu joues xamna kan on est en train de faire espérer de faire rêver les sénégalais si a maintenu décret décret victoire walla diar équipe bo football stéréotypé football tok de la rek tok de doro doro algérie doro maroc Doro Ghana, Doro Côte d'Ivoire, Doro Égypte. pour je ne veux Yodal mal, uh, deu, dugul, deu, deu, deu, par match. Football faire faire faire faire faire faire statistique faire football faire football guerre yeah. football guerre qui yeah. C'est des mots empruntés à la guerre. Attaque-défense, contre-attaque, contre-offensive, offensive, défensif, fusillé, missile, attaque sur, le, hein, sur les flancs. Euh, L'eau, yep, c'est l'arsenal militaire, c'est l'arsenal l'arsenal qui, Donc, le football, il okay, y, bon, y, y a un espace géométrie, 24, 22 gagnants qui joué avec la balle, qui ont maintenus, qui possèdent Barcelone. Ils possèdent les codes de gagné ni de dents, dents que mais le monde dougal dougal. Mais nous mais mais Charles, si affaire, euh, si le papier, vous